La série de vœux au chef de l'État et à son épouse a démarré ce 5 janvier par les représentants du corps diplomatique accrédité au Gabon et les éléments des forces de sécurité et de défense. Tour à tour, le général de la gendarmerie, le général d'état-major de l'armée gabonaise, le général de la garde républicaine et celui de la police nationale ont présenté leurs vœux au couple présidentiel avant de dresser le bilan de l'année qui vient de s'achever. En matière de police judiciaire, nos services sont restés actifs et opérants face à la grande criminalité, le trafic de drogue ainsi que la moyenne et petite délinquance. Sur toutes les affaires traitées par l'ensemble de nos unités d'enquête, 5 397 mises en cause ont été déférées devant les parquets qui ont prononcé 2559 placements sous mandat de dépôt. Au niveau de la sous-région, dans le cadre de l'accord de Yaoundé et afin de préserver la sûreté, et sécurité dans l'espace maritime de la zone D du golfe de Guinée la marine nationale prend part à la mission de sécurisation de cet espace stratégique aux côtés des marines du Cameroun de la Guinée équatoriale et de sao tome et Principe. occasion tout indiquée pour ces généraux de se réjouir des avancements observés et les efforts du chef de l'état qui œuvre pour une armée au nord en dépit des comportements blâmables de quelques prébigaleuses il me plaît de souligner la reconnaissance de la garde républicaine quant à votre attention particulière envers notre corps d'armée. En effet, depuis ma prise de commandement, vous avez bien voulu insouffler encore une nouvelle dynamique en améliorant les conditions de vie de vos gardes. Cette marque d'attention particulière s'est matérialisée, par, matérialisée cette année par votre présence et celle de votre épouse lors de la cérémonie de la remise des clés des villas dites location-vente à Okala aux officiers de la garde républicaine. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage aux différentes facilités que vous ne cessez de prodiguer aux militaires gabonais afin de lui permettre d'atteindre un niveau satisfaisant de professionnalisme, de savoir-faire et de savoir-être, gage du succès de nos armes. Dans ce cadre, l'École nationale des officiers d'actifs de Mandilou porté sur les fonds bâtispo pour votre, par votre propre entrejoint poursuit actuellement sa montée en puissance. Cependant, il est à regretter que certains policiers par l'appât du gain naviguent à contre-courant des principes d'éthique et de déontologie qui sous-tendent notre corporation. Conformément à vos très hautes instructions, la réponse de la, de la hiérarchie policière face à ces manquements est ferme. Recevant les voeux des éléments des forces de sécurité et de défense, le chef de l'État, qui exprime son satisfaction, a appelé ses hommes et femmes au respect et à la préservation de la paix et la sécurité des populations gabonaises. En matière de défense et de sécurité, il y a un savoir-faire gabonais. Savoir-faire dont vous êtes chacune et chacun des dépositaires, car ce savoir-faire nous est envié. Vous pouvez en être fiers, nous pouvons en être fiers. Cette année encore, je vous invite à cultiver ce lien si particulier de proximité entre les forces de défense et de sécurité et la nation tout entière. La peur, la crainte que connaissent certains de nos compatriotes, vous êtes là pour les protéger, mais aussi pour les rassurer. Rappelons que cette série de vœux au numéro 1 gabonais se poursuivra ce 6 janvier 2023 avec d'autres groupes dont celui de la presse.